Vous ressentez le besoin d'être accompagné dans vos démarches de soins Vous craignez de ne plus être en capacité d'exprimer vos souhaits Choisissez dans votre entourage une personne de confiance pour vous assister, vous représenter et faire part de vos volontés. Elle vous accompagnera dans vos différentes démarches. Les professionnels de santé pourront la consulter si vous ne pouvez répondre vous-même sur les décisions concernant votre santé. Hospitalisation, opération, examen… Nouveau traitement ou prolongation de soins. Comment faire Tout majeur responsable peut à tout moment désigner une personne de confiance, à condition qu'elle accepte cette mission, bien entendu. Parents, amis, médecin traitants, il vous suffit d'un écrit pour la désigner. Durablement ou lors de votre entrée à l'hôpital pour la seule durée du séjour. Pour qu'elle vous représente efficacement, discutez avec elle précisément de vos souhaits selon les différentes situations. Et faites savoir à votre entourage qui vous avez désigné pour qu'il soit facile de la contacter dès que cela est nécessaire. Si vous hésitez, sachez que vous gardez la possibilité de changer d'avis, désigner quelqu'un d'autre ou faire évoluer vos souhaits. La loi elle-même pouvant évoluer sur certains points, il est utile de se tenir régulièrement informé. D'ici là, n'oubliez pas. Connaître vos droits, c'est aussi agir pour préserver votre santé.